Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes euh, toujours en direct différé, j'aime à le dire, sur Radio Val d'Azer pour Parcours de Vie. Donc l'émission où je reçois un invité qui est plutôt atypique. Euh, et en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jacques Dehaze qui est... Euh, alors, il n'aime pas forcément quand je dis patron des compagnons, mais il est simplement compagnon oh. du devoir euh, en taille oh. de pierre. Et simplement, ce n'est pas vraiment simplement, parce que... T'as quand même une carrière qui est exceptionnelle. Bah, faire carrière dans la pierre, c'est pas original, mais... <rire> disons, <rire> que, bon euh... bon. disons que, oui, je suis compagnon tailleur de pierre de l'association ouvrière des compagnons du devoir, qui a été, euh... <coughs> comment dirais-je, c'est Jean-Bernard qui a eu cette idée de reconstruire le compagnonnage entre les deux guerres, quoi qu'il rencontré, euh... je fais rapide parce que c'est pas l'histoire du compagnonnage qui nous intéresse forcément aujourd'hui, mais et qui a créé l'association en 1941 à Lyon donc qui est toujours le siège rue ce qui s'appelle aux trois fondateurs et moi j'ai commencé là-bas en 68 juste après les événements où je suis arrivé à Lyon et j'ai commencé mon tour de France que j'ai fait tour de France et d'Europe que j'ai fait pendant une dizaine d'années avant de moi-même prendre les rênes d'une entreprise de la développer d'exprimer un petit peu ce que j'ai envie d'exprimer dans mon métier et aujourd'hui avec le recul puisque Vu mon âge, et dans l'entreprise et je travaille seul, avec un grand bonheur. Et euh, je suis dans la transmission, c'est vital pour moi. Enfin, je considère qu'à partir du moment où on ne transmet pas, on ne... Comment dirais-je On ne sublime pas la vie en général, il faut, il faut la sublimer. La vie c'est quelque chose de, qui pétille, c'est quelque chose d'extraordinaire. La vie c'est quoi C'est entre le non-être et le néant de la mort. Donc euh, c'est cette tranche qui est extraordinaire et qu'on se doit de faire grandir. Pour moi je considère que la vie c'est un petit peu euh, la, la mémoire de l'humanité. C'est une grande bibliothèque que chacun a, a besoin a, de lire, d'apprendre. Et de faire grandir. Donc, mon rôle à moi, en étant un maillon de cette chaîne, c'est justement de faire grandir les plus jeunes pour qu'ils aient une, une base suffisamment forte dans leur façon de leur réflexion et leur, leur adaptation à leur environnement. Alors, on sait bien qu'aujourd'hui, la mondialisation, c'est un bienfait et un malfait pour moi, parce que je considère que s'il y a une forme de décadence, elle sera mondiale. Alors qu'avant, on avait prédit il y a encore 30 ans qu'elle serait qu'occidentale. J'ai bien peur que malheureusement, la mondialisation ait aussi fait une petite piqûre à tout le monde pour qu'ensemble, nous soyons un petit peu... Enfin, quand je dis décadents, en ce sens où on se coupe trop de la nature, on se coupe trop de... de... Enfin, c'est la métari... matérialisation qui, qui va tuer l'humanité. Alors, c est, c est... je vais rebondir sur ce que tu dis avant qu'on revienne sur notre rencontre. Mmh, mmh. Mais, euh, alors ça va pas forcément plaire, mais en même temps, en même temps on est libre de parler, là, J'ai déjà dit. Euh, le Covid a eu ça de bien, euh, qu'en fait, alors sauf pour ceux qui étaient vraiment coincés dans les bars, où ça, ça a été vraiment complexe pour les villes, mais effectivement, pour euh, la France, on va dire, rurale, ils ont pu reconnecter, moi-même oui, aussi... Hein, tu euh, parles de bars, c'est ba 2 S. Oui, Des cités. <rire> par exemple, cité, enfin cités, c'est HLM, ah, pas, ouais, pas forcément réduire, là, ouais. mais oui. <rire> Mais donc, euh, on a pu se reconnecter à la nature et faire une oui. pause et se rendre compte oui. de ce qu'on avait oublié. ça. Et ça, mmh. c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, ça a changé beaucoup de choses hein, au niveau de l'appréhension de la... des gens. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent qui se sont posés la question de savoir s'ils étaient dans, une bonne... dans un bon alignement. Et en fait, ils se sont dit, est-ce qu'on change de travail ou non Est-ce que c'est, Enfin, ce que tu disais, est-ce que c'est futile, pas futile mmh. Et notre rôle, justement, de transmission, de savoir ce qui est vraiment vital par rapport aux autres êtres humains, ben, ce problème-là, il s'est posé. Et euh, nous, en tant que, par exemple, moi en tant qu'enseignant, mais toi aussi, puisque tu es formateur, c'est quelque chose qui est, à mon avis, essentiel. Et ce Covid nous a obligé à nous recentrer. Donc, on va reprendre le film. Après, ah, c'est une oui. petite pensée philosophique, mais on y reviendra de toute oui. façon. Hein. Euh, on va reprendre le film hein, sur notre rencontre, parce que je commence souvent par ça. Et c'était dans le cadre d'un de des projets d'archéologie expérimentale qui était celui de la scie hydraulique. On débarrait justement de savoir comment couper la pierre, euh, à l'époque romaine, et, et bah, je cherchais des gens qui étaient compétents. Parce que ils, je ne veux pas être en défaut, et puis je voudrais quelque chose de très propre. Enfin, sur ces recherches-là, ça ne sert à rien de brasser du vent. Et donc, je suis, allé, je suis allé à Taton, avec les musées, avec les archéologues, par recoupement. Ils m'ont dit, va voir Ronapi qui est donc une association euh, que tu connais bien. Ah, oui, parce que je euh, fais partie des, des fondateurs... Euh de cette association. Donc c'est l'association Ronald maintenant c'est à rhône alpes mais à l'époque les, les régions n'avaient pas encore fusionné. De façon à ce que nous avions, donc on a décidé avec quelques producteurs, j'étais encore chef d'entreprise à l'époque, et collègues, de créer justement cette association à la fois pour défendre notre identité en tant que Pierre Carrière Locale Régionale, et aussi de transmettre justement ces savoirs qui partent à, malheureusement à grande vitesse avec les générations qui euh, se succèdent sans avoir eu à la base une formation de la matière, quoi, parce que c'est important la transmission du geste, la transmission de, aussi de la philosophie de pourquoi on emploie la pierre naturelle et pourquoi on l'emploie plus ou plus assez, justement. Est-ce que c'est vraiment seulement le coût de la construction ou on s'aperçoit aujourd'hui que c'est aussi les lobbies des cimentiers des bétons prêts à l'emploi et de tout ce que en veut, qui se foutent complètement de l'environnement et, et du bilan carbone. Mais cette prise de conscience, elle s'est justement accélérée, je rebondis sur ce que tu tu disais tout à l'heure, depuis euh, mars 2019 euh, et 2020, quand on a eu le, le, ce confinement et tout, les gens ont dit, mais en fait, pourquoi on va chercher des matériaux à Tataouine-les-Bains, alors qu'on a tout ce qu'il faut chez nous, le bois, la pierre, la terre, en fait, c'est matériaux naturels, et pourquoi on ne pourrait pas reconstruire durablement avec ces matériaux naturels dont nous disposons Donc, cette association est là pour but de faire prendre conscience à la fois bien sûr aux maîtres d'œuvre, mais aussi aux maîtres d'ouvrage, parce que ceux qui financent les projets et aux politiques, de dire mais pourquoi on met de la. De la on fait un éco-quartier comme à la Duchère, où j'habite, où j'ai mes bureaux, avec du granit chinois alors qu'on a des carrières à 50 km. Quoi. C est, c est... Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ben Pourquoi Parce qu'il y a un importateur qui se gare dessus et qui se fout complètement de... porte container ça bouffe 30 tonnes de fioul lourd par jour pour traverser pendant 5 semaines les mers à venir chez nous. Donc l'explication, on la connaît. Mais notre rôle, c'est de faire prendre conscience à tous ces gens-là de ces problèmes-là. Et c'est vrai que ce, ce confinement nous a un petit peu remis sur nous-mêmes reprendre un peu conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui, juste juste titre, le circuit court, de façon à ce que ce soit à la fois une partie économique, mais une partie surtout environnementale, une partie aussi relationnelle, parce que lorsqu'un architecte va voir les carrières de Villebois ou d'autres villes dans l'Ain ou dans l'Isère, du Nord-Isère, bah c'est plus simple, c'est peut-être moins sympa que de prendre l'avion pour aller voir du granit chinois, mais enfin c'est aussi quelque part une part de responsabilité qu'il faut assumer quoi donc euh, cette association elle est créée pour ça et bien sûr pour aussi en partie euh, euh, suivre la formation faire les, tout ce qui est le, le, suivre cette logistique de formation pour qu'il y ait l'approvisionnement de matériaux de, pour qu'il y ait l'approvisionnement aussi la formation des, des professeurs bien sûr et puis transmettre un savoir-faire séculaire euh, dans notre pays, où nous n'avons absolument rien à envier euh, tout, à n'importe quel autre pays du monde, dans ces domaines des métiers de tradition. Ben, je me souviens justement, pour cette, euh, ce moment où je t'ai rencontré, c'était dans Ronapi, à, à Montalieu-Versieux, oui. il me semble, hum. et donc il y, y avait trois personnes, effectivement, dont un autre tailleur de pierre, et on avait discuté de la l'appréhension de, la de, enfin, de la découpe des blocs, euh, oui. de Pierre à l'ancienne. Oui. Et en fait, vous aviez une très très grande culture justement par rapport à ces, à ces, ces méthodes de travail. Oui. Euh, et donc là-dessus, tu m'as vraiment aidé en m'expliquant la scie à cadre, tout ça. J'avais quelques intuitions, mais c'est vrai que quand tu parles à quelqu'un compétent, en l'occurrence oui. toi, oui. Euh, ou les autres euh, compagnons, c'est vrai que ça fonctionne bien. Et donc tu nous expliques euh, tout ce qui est... Euh, tout, ce que tu as accumulé en connaissances sur les techniques anciennes. Et moi, ça m'aide beaucoup, euh, particulièrement pour la construction de quelque chose qui est ancien, dont on avait quelques preuves archéo. Il y avait un archéologue ou deux archéologues qui avaient travaillé là-dessus, qui avaient fait des expérimentations, mais, et qui avaient supposé qu'effectivement, on pouvait couper la pierre dure avec du sable, mais l'expérimentation était encore grossière. Tu t'en souviens, mmh. c'était des grosses lames, etc. Mais grâce à toi, en fait, on a maintenant une structure qui est efficace, hein, parce que tu l'as ouais, qui fonctionne, alors qui ne fonctionne pas aussi bien que... La, que bah, elle n'est pas non plus à 100% dans les conditions qu'il faut pour qu'elle fonctionne. Donc elle fonctionne dans les con... pour moi à 100% dans les conditions mmh. oui. dans lesquelles elle fonctionne. Mmh. Voilà, et je trouve qu'on de... se vraiment bien et c'est très impressionnant de ouais. voir la vitesse mmh. de découpe antique. Mmh. Mais on va revenir justement au début, euh, c'est-à-dire toi, quand tu étais petit, parce que d'où te vient cette passion euh, et tout ton cheminement justement, jusqu'au compagnonnage et après euh, as ton entreprise, mais d'abord toi petit oui, moi petit, euh, j'ai toujours été, je vois même encore aujourd'hui, après avoir passé les 70 piges, euh, un petit peu provocateur, un peu espiègle aussi, euh, enfin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est observateur et que, comment dirais-je, on regarde tout son environnement quoi, à n'importe quel âge de la vie, eh bien on se positionne et on a besoin ou envie de faire bouger les choses, tout simplement. Et il s'avère que mon père était ami avec le marbrier local, mais à l'époque, quand on appelait le marbrier, c'était un vrai, c'est-à-dire qu'il fabriquait ses monuments funéraires et, et ses sculptures et tout ça, c'était hein, très sympa. Et il avait fait euh, ce qu'on appelle une pleureuse, tu sais, une petite statue, une mmh. femme qui pleure euh, voilée, comme ça, un petit peu, et euh, pour mettre sur une tombe, et tout le monde trouvait ça exceptionnel, et moi, j'étais un jeune con, j'avais une douzaine d'années, et puis j'ai dit, oh, je suis sûr que moi, un jour, je serai mieux que ça. Tout le monde dit, dit, oh, ben, le bien prétentieux, le petit, là. Et puis, bon, c'est pas grave, hein, ils sont allés boire un coup de blanc, sûrement, à midi, là, c'était l'heure. <rire> Et moi, je regardais, j'ai tourné un peu autour de ce truc-là, je dis, voilà, c'est ce que je vais faire. Et lorsque j'ai annoncé ça, parce que, bon, j'avais mes frères aînés, euh, qui avaient fait, à l'époque, les, les bacs plus 2, quoi, qui étaient, on appelait ça des instituteurs, <rire> voilà. Continue. Et, et sans prétention, j'étais pas mauvais à l'école, mais je me suis dit moi je vais faire une filière technique. Ça m'intéresse pas d'être prof de maths, de lettres ou quoi. C'est c'est bien sûr un très beau métier. Tous les métiers de l'enseignement, comme tous les métiers de l'enseignement, mais je vais faire quelque chose de plus constructif, de plus pratique, peut-être de plus terre à terre, tout simplement. Et je vais être tailleur de pierre. C'était très drôle parce qu'à l'époque. Donc, mon instituteur de campagne, qui était aussi un copain à mon père, il a dit Mais il ne faut pas le laisser faire ça. Comment ça, il ne faut pas le laisser faire ça bah, Tailleur de pierre, c'est un beau métier, tailleur de pierre. Et j'ai dit Non, moi, je... s'il en reste. Il y en aura... Ah oui, il l'avait dit, euh, parce que toi, t'imagines, ça remonte quand même. C'était ma question c'était à quelle époque euh, bah, J'ai passé mon certificat d'études primaires en 1965, donc tu vois, ça commence à dater un peu. Donc, c'était à cette époque-là, bien sûr, parce que je suis parti au collège ensuite, en technique, pendant trois ans à Dijon. Pour passer à CAP, après j'ai fait le BP, bac pro, enfin le truc, la filière, je dirais, normale en tant que filière technique. Et il a dit, mais c'est un métier, il n'y en aura plus, bien sûr, c'était l'apogée du béton, du machin, il n'y a plus de tailleur de pierre. J'ai eu une réponse toute simple et un petit peu provocatrice toujours. Je dis, bah, s'il n'en reste qu'un, ce sera moi. Voilà, et j'ai <rire> tenu bon. <rire> Alors, mon père m'a dit, je te préviens, hein, tu fais ça tu te débrouilles, tu ne pas te plaindre, tu ne viendras pas me dire je, tu me payes des études quand tu auras 20 ans, c'est trop tard. Je dis, pas de problème. Et tu vois, mmh, je vois. 50, vu surtout sur <rire> Eh bien, je ne regrette rien et si c'était à faire, je recommencerai. Donc, c'est formidable. Tu sais, c'est pas moi qui le dis le premier, mais co connais-toi toi-même et fais ce Petit que tu es. Un... Eh ben, voilà, tout simplement. Et, quand tu fais ce que tu aimes, c'est merveilleux. Enfin, je pense à tous ces gens qui sont ennuyés dans leur travail, c'est parce qu'ils si ont fait une filière qui leur permet d'avoir un certain statut, un, un certain poste et qui s'en de tout le temps, toute leur vie. C'est triste, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Il faut vraiment faire ça. Donc j'ai mmh. voulu faire ça et puis aujourd'hui, euh, bah, la pierre elle coule encore dans mes veines. Et je crois que jusqu'à mon dernier je souffle, ce ouais. sera comme ça. — Donc tu fais ta scolarité technique, oui. donc collège. Ouais. Ça se passe pas trop mal ?— Ah non. Ça se passe même bien. Sauf que bah, j'ai même fini premier à l'examen du CAP. Et euh, à l'époque, la, la note éliminatoire, c'était 12 sur 20. Hein, ça rigolait pas. Ouais. — C'était... moi, je suis né à une époque où, quand tu faisais 5 fautes en dictée, ça avait zéro. Hein. J'ai eu cette période d'agité <rire> sur le début. Voilà donc on avait. Mais je regrette pas du tout. Au contraire, c'est formidable de, de, de savoir écrire le français sans faire de fautes d'orthographe. Mmh. C'est sympa quoi. Même si aujourd'hui on a des styles ou intelligents qui vont nous corriger les fautes et enfin, bref, on fabrique. Euh, principalement euh, des assistés et des faits néants, mais ça, c'est Alors, je l'utilise aussi, c'est vrai, Pour, par oui. exemple, sur les textos ou assimilés, c'est vrai que ça oui. va plus vite, parce que tu as ton je mot suis qui... Je pas dit qu'il fallait pas les mmh. mais ça n'empêche pas de, les deux. Moi, Il faut les deux. je me sers aussi, j'ai mon téléphone, téléphone j'envoie mes mails et tout, mmh. c'est formidable, c'est pratique. Oui. Mais je ne veux pas être esclave. Non, Il faut avoir la base, si tu veux... Qui te permet de distinguer les choses. Parce oui. qu'avec ça, on t'abrutit aussi, on te, te met tout ce qu'on veut bien. dans la boîte, là, et dans, surtout dans la tienne. Et puis après, non, de, tu, peux plus tu ne peux plus discerner le faux, le vrai. C'est terrible. terrible. Le... Ouais. Parce que c'est quoi l'intérêt de, de, de, de tout ce qu'on peut faire dans une vie C'est nous sommes ce que nous faisons, parce que nous disons. C'est d'ailleurs la fracture qu'il y a aujourd'hui entre le politique et la plèbe. Quoi, hein parce qu'ils nous racontent tout ce qu'on veut, qu veut bien entendre, mais ils ne font rien, donc euh, ils sont plus crédibles. C'est effectivement le problème. C'est le problème, c'est cette fracture. Mais elle n'est pas nouvelle. C est, c est non, je me souviens de Cicéron, je me souviens des discours, discours effectivement, discours... qui étaient similaires. C'est sur... simi... triste à constater que deux <rire> heures après, ça C'est ça, ça. je me rappelle à des <rire> sujets de philo que j'ai fait à mes 3 qui ah. étaient « L'histoire est-elle cyclique ?» Ah ben bah, ça, <rire> malheureusement, oui. Mon <rire> Dieu. Donc bref, à propos de cyclique, on en est donc... Donc Collège, tu finis premier Est-ce que tu avais dit 12, l'éliminatoire, donc... Oui. Moi, j'ai fini premier avec 17,62 moyenne à mon examen. Mais comme c'était mai 68, fin juin, mm. on n'a mm. pas... J'ai reçu mon, mon diplôme 6 mois après, parce que l'académie était un peu... — petit peu, peu compliqué. — ouais. Un peu perturbé. Ouais. Ouais, c'était rigolo. Bref. Mais je m'étais inscrit pour aller chez les compagnons, parce que je voulais euh, voir autre chose. Je voulais visiter euh, un petit peu... La France d'abord, et puis l'Europe et le monde. Donc, euh, voilà, je suis parti chez les Compagnons. J'ai fait 10 ans, jusqu'à... Je suis allé deux ans en Allemagne, où j'ai voulu apprendre la, la langue allemande. Je, je suis allé après faire l'école de, de Venise, l'école d'architecture du patrimoine de Venise, enfin, c'est ces choses comme ça, avant de rentrer en France en 79. Et puis, en, donc, j'ai continué à avoir quelques responsabilités dans les entreprises. Je voulais à la fois être euh, bien sûr un professionnel, mais il faut être commercial, il faut être gestionnaire, mmh. il faut savoir un peu, et aujourd'hui même visionnaire, je dirais, pour être chef d'entreprise, mmh. il faut cumuler quand même pas mal de qualités, alors qu'il y a 50 ans, un bon professionnel, ça suffisait. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Oui. Donc, je voulais acquérir tout ça avant de prendre une entreprise moi-même, que j'ai repris en 84. Et voilà, une entreprise dans le Nord-Isère. Il s'avère que j'ai monté le CFA de Montalieu en 1981, la section Pierre. Donc il y a 41 ans maintenant, c'est en février j'étais là. Et j'avais rencontré à l'époque euh, l'inspecteur d'académie, puis le jury d'examen du coin. Et il m'avait invité, euh, c'était donc en 83, 84, oui à corriger les le CAP, les BP, tout ça, faisant partie du jury. Donc je venais une journée, et puis c'est là que j'ai rencontré mon, mmh. mon prédécesseur, qui arrivait à un âge certain. Je le voyais vieux, aujourd'hui je le verrais moins vieux. Mais... <rire> et donc et il me dit, ça ne vous intéresse pas, ma boîte, j'ai personne derrière, pour reprendre, et tout ça. envoyez bah, moi, les trois derniers bilans, et pourquoi pas, quoi. Moi, à l'époque, je m'occupais du commercial des carrières complanchiennes. Mais j'avais envie de chercher une opportunité, et c'est comme ça, elle s'est trouvée comme ça. J'ai repris l'entreprise, et puis voilà, et, et je suis toujours chef d'entreprise, euh, bientôt 40 ans après. Et voilà, c'est là qu'on a développé euh, les carrières, c'est là qu'on a développé, euh, j'ai monté une usine, et on a commencé à vraiment travailler à l'exportation. Alors, comment ça se passe Là, je vais revenir parce que je voudrais bien du détail et que tu me racontes comment ça se passe, par exemple. Alors, on va passer sur Venise, effectivement, sur tout ça, mmh. même si je pense que tu as plein d'anecdotes parce que oui, bon, ça me paraît fascinant quand même. Qu pas ça ne une vie en une heure. Il est bien au courant. <rire> <rire> Mais en tout cas, ouais. au niveau de l'entreprise, euh, comment, enfin déjà, où vous récupériez vos matériaux et ensuite, comment ça se passait sur la découpe, sur l'envoi le, Et c'était que du matériau local que vous expédiez Tout à, à, à l'extérieur Ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait... Euh, J'étais le premier à l'époque seul à faire euh, en Chine, un canton, euh, une foire internationale où j'ai présenté mes produits. Après, aux États-Unis, beaucoup. Le, le, le, le, donc il y avait un grand... Il y a toujours un grand salon international euh, aux États-Unis. Euh, de marché de la pierre et du marbre, donc je suis allé là-bas exposer, j'ai eu la chance de rencontrer un, un architecte, c'est le troisième plus grand cabinet, il y a 300 collaborateurs, enfin qui a flashé sur ma pierre, qui a dit ouais, « moi je veux faire tous mes, mes projets avec ça ». Non, mais c'est vrai, c'est fascinant. Ça. Mais, alors, tu vas me dire, c'est une chance. Oui, enfin, la chance, c'était de, de mettre des caisses d'échantillons de, de, de, de dans, un, dans un avion ou un bateau, d'aller là-bas, et de... ça ne s'est pas fait tout seul non plus. Bah, faut... La chance, c'est ce que je dis, il faut la provoquer quand même. Mais bah, bon, ça s'est passé comme ça, et c'est un type euh, avec qui j'ai collaboré. Euh, pas mal d'années, parce que l'avantage aux États-Unis, c'est que un architecte, il a un projet. Bon, enfin, un privé a un projet, il dit, je veux faire une tour, mettons, 30 étages, machin, j'ai 100 millions de dollars, voilà, je te donne le projet, et l'architecte dit, ben moi je mets si je fais comme ci, comme ça, voilà. C'est pas le client qui vient sans arrêt, comme en France, bah ben, là, là, la couleur, là la plainte, comme ci, ou la porte, ou la poignée de porte me plaît pas, c'est l'architecte qui décide avec ses équipes. Donc lui, il avait choisi ma pierre, et voilà. donc j'ai commencé par faire, on a fait le musée de la marine à Tampa en Floride, après, ben c'est là en 1992 que j'ai eu le prix international de la construction en faisant les, les bureaux de digital à Los Angeles. Voilà, on avait 9700 2 de façade, Énorme. Et voilà. Après, on a fait plein d'autres trucs, donc la Banque centrale américaine, on a fait 103 containers de pierre massive. Ouais, c'est un gros truc. Voilà, fait plein de trucs comme ça, c'était très, très sympa, quoi. Et puis après, le fait d'être connu comme ça, une fois que j'ai eu le prix, je suis passé dans toutes les revues d'architecture internationale. Et du coup, je fais bah, des chantiers en Australie, euh, en Russie, euh, à Shanghai, euh, voilà, en Amérique du Sud, un peu partout, quoi. Si tu veux, parce qu'en étant connu, on a fait... Mais il y avait aussi une rigueur, c'est-à-dire qu'on faisait donc l'extraction, non, non, mais on possédait la matière, parce que si tu n'as pas la carrière, tu es, es tenu, tu ne peux rien faire. Votre carrière principale, bon. elle était où et ben Dans l'Ain, la carrière de Chandor, Hauteville, dans l'Ain, et le Villebois, donc la pierre locale, dans le Norriset. Et votre extraction, Alors, je vais te couper 2-3 secondes parce que ouais. j'ai besoin d'informations, votre extraction, vous la pratiquiez comment Parce que, pas à l'ancienne, j'imagine avec les coins, c'est-à-dire que c'était des machines avec des gros disques, je suppose, pour couper Non, non, non, non, non, à l'ancienne. Tu sais, pendant euh, quelques millénaires, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution euh, mmh. technique pour extraire la pierre. Il a fallu attendre le sillage au diamant. Oui. Euh, voilà. Mais à l'époque, non, on, on perçait tout simplement. Euh, bah, il y a eu quand même, si, hein, la grande invention, c'est l'air comprimé, quand même, mmh. qui a commencé à, en 1894 ou 16, je ne sais plus, Atlas Copco, qui a sorti les premiers... Compresseur, si vous voulez, comprimer le premier pistolet pour faire les trous, On et à la poudre noire, voilà, tout simplement. Et après, on refondait au coin éclateur, si bien ça. sûr. Mais ça se fait encore dans certaines carrières, hein, bien sûr. Après, bien sûr, le, le, le fil diamanté et la haveuse nous a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec trois personnes bien équipées, on extrait autant de pierres qu'avec 50 personnes il y a un siècle, quoi. — Oui, en volume, si tu veux. Enfin bref, on a, on a, on a surtout maîtrisé le, le, à la fois le foncier et l'exploitation de carrière et, et la transformation. Donc on emballait ça dans des caisses spéciales export, bien sûr, bois traité, tout à, à toute la réglementation nécessaire en vigueur. Et puis euh, euh, on expédiait ça par bateau, quoi, par container. Euh, voilà. Donc, c'était Marseille ou Le Havre ou ailleurs, selon les destinations, ça partait. Donc, on fermait avec des plombs, là, tout était bien régi. Et... Non, mais une fois que c'est. C'est rodé, ça, ça, oui, ça tourne. Bien. Mmh. Chacun était dans l'entreprise, était responsable de son secteur. Et, ça, c'est bien ouais. la responsabilisation. Ouais. Mais bien sûr, parce que si tu veux, quand tu as 50 personnes, le pire que j'ai eu, c'est 67 en tout avec les carrières. Mais quand tu as 50 personnes en prod, si tu veux, en production, eh ben en fait, tu as, as, as, as 5 entreprises de 10. Il y en a Il a les responsables du, du, de la, du, du choix de la matière, du sillage, du sillage appelle le siège primaire. Il y a les responsables de tout ce qui est débit, gestion des chutes, des trucs comme ça, tu les finitions, tu l'emballage, la taille, mmh. voilà. Donc euh, en fait, dans une entreprise de 50 personnes, tu as 5 entreprises de 10. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois un métier avec un matériau naturel. Je pense que dans le bois, c'est la même chose. Oui. Donc, si tu, sinon, si tu, tout le monde fait tout et rien, c'est. Non, non, moi je pense. C'est que que trop compliqué. Sans rentrer dans du pyramidal, mais hein? je pense qu'il faut que ça soit organisé. Tout à fait. Et vraiment, c'est extrêmement important. Et faire confiance aux gens, c'est de oui. leur donner des objectifs, leur donner des moyens. Si ça va pas. C'est eux qui reçoivent. Si ça va bien, c'est eux qui, qui, qui, qui, qui, qui bénéficient de la chose. Mm. C'est clair, c'est un bon. Moi, j'étais un challenge. Non, mobile. non, moi, je suis d'accord. Et j'avais très peu de turnover dans l'entreprise. Pourquoi Parce que d'abord, j'essayais de hiérarchiser au mieux euh, les compétences de chacun de les responsabiliser et aussi de les rémunérer. En général, je les payais 10% plus cher qu'à la concurrence, déjà. Donc, avant de partir à, pour gagner moins, c'est rare quand même. Et puis euh, aussi l'ambiance. Sans être paternaliste, j'ai toujours respecté mes... mes — La considération. — Voilà. Mmh. C'est très important. Oui. Parce que tu peux mettre toutes les machines du monde... De belle euh, numérique, tout ce que tu veux, on reste un métier humain. humain. Ah, mais si, ouais. si l'humain n'est pas là, t es, t es... mais plus j'avance, plus je veux ouais. qu'on ait de l'humain même si le, tout ça là oui, c'est essentiel, mais essentiel, il faut qu'on parle, qu qu parle, parle, il faut qu'on soit oui. entre, en, je veux dire, entre nous, c'est pas de la oui. communautarisme, du communautarisme, mais il faut qu'on parle en tant qu'être humain, ben c'est ben vital. Oui. Et c'est le problème d'aujourd'hui, moi j'ai peur que l'internet euh, tue le monde, parce qu'on a les, des moyens extraordinaires de communication, mais on se parle plus. Alors je, je sens un léger frémissement. peut-être que je me trompe, oui. mais je pense qu'on a tellement soupé des mmh. visios oui, à oui. droite ah, à gauche, oui. mmh avec des, du flicage aussi d'entreprise, ah du bah, genre tu te connectes à tel moment, etc. Bien sûr. Qu'à un moment, là en plus ça se passe en, sorte, on va dire, en sortie de, de Covid, on ne sait pas exactement, mais on sent quand même qu'il y a un retour, et ça se voit sur les gens que je côtoie, toi tu aussi, mmh. qui reviennent les uns vers les autres, et il y a une certaine effervescence justement à se, se retrouver. Bah, un besoin. Parce un que un là, besoin, euh, ouais. oui, ça tellement été loin. C'est viscéral. C'est viscéral. D'ailleurs, ce qui se passe en Chine, où ils sont tous coincés ah, actuellement. Ouais. Ils sont, mais... non, ils sont des, grands, des grands malades. Ils vont tous mourir de faim. Ils vont pas mourir du Covid. Ils sont tarés. Comme hein. <rire> je ne sais pas, que tu vois. Enfin, ouais. Les images qu'on nous montre, toujours pareil. Mais quand même, tu te dis, ben, comment on peut ouais. diriger un pays de cette façon-là quoi C'est des grands malades. J'arrive je, je, pas à, à saisir la finalité du truc. Mais je comprends ta question. — Je, je, je, dis, je, je comprends. Oui, — oui. comment, ah, comment on arrive en tant que dictateur — parce que c'est un dictateur, on voit que ça les choses par leur nom — à arriver à mépriser son peuple de cette façon-là C'est une forme de mépris quand même. C'est une forme de, de déconsidération. Oui. Enfin c'est oui. fou, quoi. — Ce que tu disais mais sur un manque de confiance, Ah ouais. ben oui il faut faire confiance un peu aux gens. Il faut, les, il faut les responsabiliser. Mais même chez nous, quand on a eu le début du Covid, un jour, on te dit ça, tu dis Mais arrêtez de nous bourrer de neneux, quoi. Dites-nous exactement ce que vous voulez. On va tout faire pour le respecter. On n'a on, on pas envie de mourir non plus, pas plus que vous. Mais et, et, ben non, mais et ni d'être malade. Dites-nous exactement ce qu'il faut faire. On ne sait pas. Un coup ci, ça coule là. Puis, on a, à force de nous infantiliser, tu dis quand tu prends l'autoroute, un grand panneau, tu dis, attention, il pleut. Ah oui, bah tiens, heureusement que tu me le dis, je ne m'en étais pas aperçu Je vais peut-être mettre mes essuie-glaces. Non, mais tu vois, c'est fou, quoi. En plus, ça te distrait, parce que tu vois oui, le panneau. ça distrait. on ouais, n'a pas, ça pas mmh. besoin de ça. Enfin, bref, c'est un exemple, mais là-bas, c'est... Moi, je crois quand même que le... Sans vouloir faire de politique, parce que je mais suis. Mais en fait, on en fait. fait. À, à, à partir à, du moment. À où on... aucun parti, mmh. mais j'en fais naturellement oui. parce que je, je m'offusque oui, souvent je devant ces choses-là. Et moi, je pense que le, le pouvoir attire les fous et que quand ils sont au pouvoir, ils deviennent encore plus fous, quoi. Quelque part, et ça les dépasse. Enfin, je sais Alors quoi, là, quoi, là je pense, pense ont... bien évidemment aux empereurs romains, parce oui. que c'est bah, un bah, domaine, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. vrai. Ouais. Ah oui. Reprenons. Oui, reprenons. <rire> <rire> — euh, Mon Dieu. Alors, donc, nous en étions à euh, les 50-67 personnes que tu avais organisées, qui ouais. travaillaient tout ça. Donc euh, ma question aussi, au passage, c'était est-ce que vous faisiez du placage, je pense, effectivement, pour l'habillage de bâtiments, ou de la construction les, du bloc ?— Les deux les, deux. les deux. Tout à fait. Le dernier chantier, d'ailleurs, que j'ai fait à New York, euh, c'était du massif. Que du massif. Ouais. Que du massif. Tout, hein, tout un sous-bassement sur la 5e avenue, à l'angle de la 5e et de la... Pas la cinquième, elle est là. Et la septième, c'est toi. Vous êtes vraiment dans le centre de Manhattan. C'était du massif. C'est ouais. vraiment fascinant. Et avant de revenir justement, parce qu'on va continuer sur une hein? dernière partie, enfin, avant-dernière partie, sur la taille et la transmission, donc euh, la réflexion de bâtiments anciens, euh, toi, tu es toujours patron d'entreprise, tu le disais. Et c'est-à-dire que. Quand... Je, je déteste le mot patron. Bon, alors moi, un ça n'a pas, pas une connotation négative. Patron, patron c'est. Oui, à l'époque, c'était Krajuki qui était abonné à et Travaux, parce que tous les mois, il y avait un patron à dégouper. Alors, tu, <rire> tu participes, on peut dire, à une entreprise. Je, mais, je, mais moi, je suis vieille France par certains côté oui. Donc, bon, écoutez, on va prendre patron, pas patron, j'en sais rien. Bref, euh, donc, tu as vendu ton entreprise. C'est une oui. grosse entreprise oui. à un moment. Oui. Et aujourd'hui, puisque tu m'as invité au Salon de la Pierre, effectivement, tu as une nouvelle entreprise. Oui, oui mais là, je travaille. Oui. Euh seul où je continue de concevoir euh, un petit peu euh, les choses, de conseiller aussi ceux qui en ont besoin par ma connaissance des matériaux à la fois qui, sont, qui ont été employés depuis plusieurs siècles sur Lyon, principalement depuis l'époque haussmannienne, c'est assez récent malgré tout, mais déjà de les, les identifier et puis en même temps savoir si elles existent toujours en tant que matière disponible, et puis euh, savoir par, sinon par quoi il faut les remplacer, à quel prix, et de quelle façon, chez qui on peut les prendre, enfin, voilà, ça c'est mon rôle, donc euh, c'est pour ça que mon entreprise s'appelle Pierre Consulting, c'est-à-dire que je suis consultant, voilà, donc je vais identifier les pierres à gauche, à droite, aussi bien pour le CITRAL que pour euh, les entreprises de rénovation de monuments historiques, et je vais sélectionner mes blocs dans les carrières et je les fais transformer dans une usine principalement dans la Loire, avec qui je travaille, ou d'autres si c'est plus spécifique, pourquoi pas en Italie, exceptionnellement si c'est des marbres euh, un peu spécifiques ou un savoir-faire spécifique qu'ils euh, <coughs> qui possèdent particulièrement en Italie, pour tout ce qu'on qu appelle le pelliculaire euh, un petit peu moyen haut de gamme. Voilà, mon rôle c'est ça, c'est de faire ça. Et puis, ça. À la fois, c'est intéressant parce que je garde un lien social fort avec mon métier, et que ça me permet de bouger, parce que je ne m'imagine pas une seconde dans un canapé ou lire le journal le matin. Alors tu vois, ça, c'est mon je... moment de plaisir quand je peux arriver à faire ça. Ça veut dire que j'ai du temps. Voilà. Oui, moi aussi, <rire> mais c'est une non. heure le dimanche matin c est, c est, en général. Voilà, c'est ça. Voilà, hum. ça, ça, ça. Mais je, ça me suffit. Je, je, je, je préfère... Euh, lire autre chose déjà que le journal et puis oui. euh, et écrire parce que le, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui c'est d'avoir plus de temps, je vais essayer de me dégager du temps pour écrire parce que j'ai un besoin hein, assez fort là de, de transmettre des choses, ma euh, façon de penser et ma euh, ben, façon de penser par rapport à mon vécu évidemment et puis par rapport à ce que je voudrais dire aux plus jeunes quoi pour pas qu'ils se trompent pour pas qu'ils grillent leur vie à par l'illusion euh, du bonheur, alors que le bonheur, parfois, il est tout simplement là, à côté, et pas forcément au bout du monde. Quoi. Oui. voilà Mais ça, si on ne leur dit pas, on les aide pas hein, à découvrir ça, à savoir euh, faire un petit peu le, le, le, le distinguo entre... Euh, le, le, le matérialisme, on, tout le monde sait qu'il faut du, un minimum pour vivre, mais le matérialisme et puis le, le bonheur simple de, de découvrir des choses. Toi, tout à l'heure, en t'attendant, je fais un petit tour dans le parc, j'ai pris l'air, ça c'est beau, c'est merveilleux, ça, ça vaut tout le bonheur du monde, ça. Voilà. Par exemple, des moments simples, mais toujours en lien avec la nature. Déjà, de par mon métier, je ne m'imagine pas faire quelque chose, je ne suis pas claustrophobe, mais je ne m'imagine pas, de voir dans... Un aquarium là, on va travailler toute la journée euh, avec un ordi, c'est hors de question. Parce que je pense que c'est ton caractère aussi qui oui. porte à ça. Oui. Euh, à propos de bonheur et de savoir-faire, justement, je pense que ton métier, parce que je te vois très bien en temps de tailler et de reconstituer, on va en reparler après, oui. euh, c'est quelque chose où tu as ce geste-là, pour l'avoir pratiqué un peu sur d'autres domaines, mais tu rentres dans une sorte de, de bulle en, avec la matière, en fait. et pas tu, une... Enfin, je ne sais oui, pas comment comprends. exprimer ça, si, cette, si. cette osmose, ben, en fait. C'est ça, c'est ouais. l'osmose avec la matière. Ouais. Et je avec, le geste, avec le geste et l'outil. Parce que la, ça, main, ouais. la main, c'est ce qui assemble un petit peu les choses, de, les quatre éléments de la nature, c'est la main qui assemble tout ça. Mais il faut l'outil pour transmettre à la fois l'impulsion de la main et puis euh, tr transmettre, justement, ce geste qui permet de définir ce que tu veux faire dans une matière comme la pierre. J'adore cette phrase de Michel-Ange quand il, il avait fait un ange avec ses ailes là, qui, comment ça, non, quand il a fait Gabriel je crois. Il a dit mais je n'ai rien fait, je n'ai fait que libérer cet ange qui était prisonnier dans ce bloc de marbre. Et ça, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il le voyait mmh. dedans. Et moi, c'est pareil. Je vois le truc fini. J'ai aucun mérite. Quand Je prends un bloc. Je vois ce que je veux faire dedans. J'enlève ce qu'il y a autour, en fait. Comment t'expliquer ça C'est difficile. Vraiment... À non, c'est très simple, en fait. Mmh. Je fais, alors, je tâche de faire pareil avec mes élèves. Mmh. C'est très simple. Je vois, à part deux, trois, peut-être où c'est un peu flou, mais je vois très bien ce qu'ils ont comme tu sais ce qui émerge mmh. qui ont compétences voilà, etc voilà. et mon job vraiment là c'est oui. d'enlever tout ça pour les essayer. La, les Alors, purée, comme c'est de la matière humaine ouais, la ça ah, ouais ça bouge voilà. un peu de plus non mais, mais c'est ça, purée, tout ça, ça. Mmh. et c'est ce qui permet justement avec les élèves euh, qu'ils prennent conscience de leurs possibilités oui. et d'avoir confiance en eux parce que c'est quoi la jeunesse c'est un manque de confiance en soi, ce qui permet des, des errances parfois. Mais si. Mais, non, mais c'est vrai, que, je que... souris par rapport à avant. Oui. <rire> c'est ça. C'est ça. Donc, euh, ces errances, il faut leur donner toujours un petit cadre. Mais il faut ce, le, ce les aider à se découvrir eux-mêmes. Et quand on, je taille la pierre, je leur montre tout simplement... De toute façon, il faut 10 ans pour être en osmose avec la matière. Ça ne se fait pas en hein, deux jours. Mais déjà, leur donner cette notion de recherche... Qu'ils aient cette démarche qui se fait inconsciemment, même en eux, pour aller chercher l'osmose avec la matière. Quand tu t'as surtout dans la pierre dure, tu sais, mm. on dit, euh, quand j'ai commencé, moi, à tailler la pierre de Comblanchien, tu sais, quand on te dit qu'il n'y a pas de pierre dure, qu'il a que des bras mous, ça te marque tout de suite. Hein. Tu dis, bon, d'accord, j'ai compris, le vieux, là, qu'est-ce qu'il m'a dit? <rire> j'ai trouvé ça, non, mais c'est sympa. Et donc, euh, je, je m'en suis resservi, je te rassure. Et donc euh, les jeunes leur expliquent l'outil, il faut se servir du poids de l'outil, le geste, il ne faut pas jamais y aller en force. Il faut se servir du poids de l'outil, le geste, l'osmose, c'est aussi toute la souplesse à donner de, entre son corps, l'outil et la rencontre avec la matière, et de donner toute l'impulsion qu'il faut. Il ne faut pas martyriser la pierre, mais il ne faut pas martyriser son corps non plus. Sinon, le soir, tu es mort. Si tu travailles en force toute la journée, tu pas travaillé 8 jours de rond. Hein. Donc, c'est toute cette chose-là qu'il faut libérer. Euh, il faut libérer, certes, l'ange qui est prisonnier dans le bol de mer, mais il faut libérer l'homme aussi ou la femme qui, qui tient l'outil. Donc, c'est ça l'osmose, c'est cette rencontre entre l'homme et la matière. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner aux, aux plus jeunes et en général. Ils se découvrent beaucoup plus vite lorsqu'on leur apprend comme ça. Tu vois, on leur montre bien sûr le geste, mais ils n'ont pas besoin de... parce qu'ils se cherchent, donc ils cherchent à la fois le geste, mais ils, cherchent aussi, ils eux se eux cherchent même. eux-mêmes. Donc à partir du moment où tu arrives à, à épurer euh, tous tout, tout leurs petits problèmes de recherche en eux-mêmes, ils gagnent un temps fou. Tellement. Et je peux Tellement. te dire qu'en quelques mois, il y en a qui progressent de façon extraordinaire. Alors, il y a aussi voilà, ça, ça... une chose, il me semble, mais alors, tu vas peut-être me contredire là-dessus, euh, plus dans la création, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la matière, ils voient l'objet fini assez rapidement. Oui. Et je pense au, je pense au mien par exemple, mmh. sur des durées tu sais, d'études qui peuvent être plus ou moins longues mmh. où tu n'as pas la concrétisation immédiate. Euh, par exemple, dans l'écriture, ce que tu disais, dans la peinture, dans, dans certaines autres formes d'art, parce que pour moi, ça s'en est une, tu vois l'objet fini à terme assez rapidement et tu as une certaine euh, émulation à continuer. Parfois, ça peut être loin dans certains autres domaines aussi. Oui. Alors, si tu veux, notre métier particulier, pourquoi tu prends le peintre. Le peintre, il travaille par abstraction. Par abstraction, parce qu'il démarre avec une toile blanche. Et petit à petit, il, il la couvre. Et voilà, il, il a l'abstraction du blanc par rapport à sa matière à lui. Euh, nous, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que, déjà, la différence entre le tailleur de pierre et le sculpteur. Le tailleur de pierre, il a un gabarit, un profil, il faut qu'il soit droit, d'équerre, voilà, il suit, il suit une forme de rigueur dans la matière. Alors que le sculpteur, il, il a l'expression de la matière. Lorsque tu fais de la taille ornementale, si tu, tu, tu tailles une feuille de vigne, une grappe de vigne, bon, si tu casses un bout de la feuille, au lieu de tourner comme ça, bah, elle va tourner un peu comme ça, mais ça restera une feuille de vigne. Si tu fais une moulure droite et tu tu... tu non, ça ne sera plus une moulure <rire> droite. Ça ne sera plus une moulure droite. Donc voilà, il y, y a aussi, toi les, les différentes étapes dans, dans, avec ces matières différentes dans, en, par, par rapport à la fonction de l'objet que tu veux donner. Euh, que tu veux donner à l'objet par rapport à la, à la fonction, bien sûr, de ce qu'on t'a demandé aussi. Et... C'est à toi de faire évoluer la technique pour aller à la fois plus vite, pour te libérer dans le temps, parce que tu as la frustration de dire « ça, je ne sais pas encore faire, mais je vais y arriver ». Et puis aussi de dire « une... au départ, j'ai un truc tout court, tout droit à faire, mais j'ai mis trois heures pour faire un l autre. il a mis trois fois moins de temps. Pour... Ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est parce que tu n'as pas encore compris comment tu allais te libérer » de cette rigueur qu'on te demande. Voilà, c'est ça cette progression, ça se fait sur 2-3 ans avec les jeunes, mais il y en a qui vont beaucoup plus vite. Si tu sais les cadrer, leur donner, juste au moment où il faut, la bonne information. Quoi. Il ne faut pas tout donner d'un coup, bien sûr. Tu arrives, il faut commencer déjà. Ça fait trop. Déjà, la première chose qu'ils font, c'est regarder la main qui tient la massette et l'autre main qui tient l'outil pour ne pas se taper dessus. Bon, ça commence par là, quand même. <rire> et après, voilà. Il faut... Mais ils, ils prennent vite la chose, là. C'est sympa, tu vois. Tu sais, il y a une association à Villebois qui est l'un des amis des vieux châteaux, là, où là, Pierre et Château, ça s'appelle, et Thierry Roux, qui est à la fois géologue et puis prof de lettres, aussi, qui fait un enfin, peu ce que tu fais. Il oui. en faudrait que tu le rencontres, parce que c'est... On va, faire ça. Vraiment <rire> On un, va pas, faire ça. Un passionné passionnant, c'est un type très sympa avec qui j'entretiens une bonne relation depuis toujours. Et donc euh, chaque année, hein, ils font des week-ends, euh, il restera un château, un château médiéval depuis déjà quelques années, et que ça galérait tellement, je dis écoute, on va faire une convention avec les compagnons, et puis on va venir à 10 là, les week-ends, C'est ce va... que tu m'avais raconté, C'était ouais, ouais. une des questions que j'ai ça, posées. Et ça, c'est génial, parce que tout le monde est là, toutes les générations, tous ceux qui savent faire, pas faire, et tout, c'est Après, à midi, on fait un grand repas gaulois, là, tu vois, c'est formidable, quoi. Et les jeunes en redemandent finalement. Donc là, le, le il y a le, 4, le 24 juin, je vais faire deux week-ends avec eux, où j'encadre je, un peu les, les plus jeunes. Et puis en même temps, on fait la forge. Donc je forge les outils. Donc chacun vient avec moi forger une broche, un ciseau. Et après, on les trempe tous ensemble pour qu'ils apprennent la, la trempe, comment on, on l'a fait, au bleu, au, bref. En fonction justement de l'outil, si c'est un ciseau, une broche ou une, une gouge ou voilà différentes choses. Et c'est très sympa. Alors, je pense qu'effectivement, il faut ouais. absolument que tu transmettes ces, ouais. ces, ces histoires, mmh. ces techniques et tout ça par l'écrit, avec des dessins, mais je pense que ça ne va pas poser problème, mmh. histoire que ça, ça puisse se transmettre en tant que... Alors, c'est un peu large, mais en tant qu'ouvrage référence. Il y en a d'autres, hein, etc., mmh. mais ça serait tellement important. Je dis ça parce que je te connais très parti... enfin, particulièrement et je sais quelle est ta culture. Je sais tout ce que tu as emmagasiné et je pense que vraiment, ça va être utile. Et qu'il ne faut surtout mmh. pas perdre ça, oui. parce que tu as ce recul sur toute l'histoire, en fait. Oui. Et en plus, avec les techniques modernes. Oui. Ah oui, moi, je ne oui. me suis jamais coupé des techniques mmh. modernes, parce que je trouve ça formidable. On a quand même des outils qui, qui, voilà. Voilà, qui nous enlèvent, justement. C'est assez une belle époque pour ça, pour nos métiers, nous, de mmh. tradition. C'est que la partie la moins noble, si tu veux, comme l'ébauche et tout ça, peut se faire mécaniquement. Et après, tu fais la finition, c'est quand même toi. Tu fais la conception, la finition. C'est quand même formidable, c'est génial. C'est fantastique. Il me semble d'ailleurs qu'à propos de mécanique et de, bah, de savoir-faire à la main, vous avez de plus en plus de jeunes qui se remettent à la taille de pierre, enfin à la formation euh, en compagnon. Oui, alors chez les compagnons, même maintenant, euh, on va imposer la taille manuelle. Une quoi, manuelle, c'est la main. Ce n'est pas la, la disqueuse, ce n'est pas la ponceuse, ce n'est mmh. pas la perceuse, c'est la main. Point. Et ils ont besoin de cette base-là, parce que tu sais, beaucoup mieux te servir d'une ponceuse ou d'une disqueuse quand tu maîtrises l'outil manuel que l'inverse. Toi, c'est beaucoup plus simple. Mais il faut qu'on ait le plus de formation possible dans notre pays. Un, un grand pays sans grande infrastructure et, et, et, et sans, sans grande transmission, sans temps de scolarité, ce n'est pas un grand pays. Aujourd'hui... Euh, moi, j'en ai marre un peu de ces politiques. Tu dis que je reviens à la politique. Mais oh, ils veulent tous construire des prisons. Ils n'ont rien compris. Ce n'est pas des prisons. C'est des écoles qu'il faut faire. Il faut... Le maître mot, c'est l'éducation. Oui. c'est pas la répression. C'est moi que tu le dis. Ah oui, oui. c'est moi que te le dis. Je le dis à tout le monde. <rire> oui, je, bien, je, non, mais je veux dire... Je veux dire mais voilà. Au <rire> On va dépenser je sais pas combien de millions pour faire des prisons, bah c'est bien, continuer comme ça, mais ça, ça va pas résoudre le problème. C est, c est, voilà, il faut, faut former des gens, et former des profs, des bons profs, et, et, et voilà, et pérenniser nos écoles, et la transmission de tous les métiers, ouais. tous les savoirs, c'est ça la vérité. Là, chaque fois, je dire, enfin bref, on va pas revenir là-dessus, ça m'énerve. Maintenant, on va alléger ouais. tout ça. <rire> ça <merde. rire> oui. euh, Donc, on va alléger tout ça. Euh, je voudrais que tu me racontes une anecdote dans ta vie. Alors, on n'a pas parlé de la vie intime, mais parce que là, on, fin, ça, fin, on aurait pu, mais tu es tellement passionné que je pense que c'est ta vie aussi, ça. C'est vraiment oui, quelque chose. Ouais. Et euh, je dirais bien que tu sois bien une anecdote, que tu mmh. Une ou deux qui t'ont particulièrement mmh. marqué sur toute cette vie. Alors, tu me diras, il faut choisir, mais oui. Je pense que tu en vois forcément une ou deux qui flashent. Dans quel domaine tu veux dire euh, bah, des, des anecdotes euh... Il y en a tellement. Il y en a tellement. Une qui me vient comme ça mmh. à l'esprit, quand j'étais en Iran. Parce que j'ai oublié de te dire que j'ai fait pendant 20 ans des business plans pour les ouvertures de carrière euh, dans tous les pays. J'ai fait tous les pays autour de la Méditerranée. Et donc, dont l'Iran, par exemple. Bah, je suis allé aussi au Maroc, au Tunisie, en mmh. Algérie, enfin partout. Mais. Et, et j'arrive là-bas, euh, déjà c'est là que j'ai vécu ma, ma, ma première et unique euh, tempête de sable. C'est impressionnant, quand tu vis ça, tu vois un mur de, qui t'arrive dessus, comme ça, c'est, ouais, c'était dans le désert de Yaz, là, c'était assez impressionnant. Enfin bon, ça c'est une autre anecdote, mais après on est parti. on est parti. Euh, on a dormi dans un Oued, là, et là aussi, c'est, enfin, après il y a un petit peu de... L'hypocrisie, comme dans tous les pays, parce qu'ils avaient autant de niol à boire que, que d'eau, mais ça, c'est bon, un gros problème. Bien, ça, bien. C est, c est, ça reste des hommes et des carrières. donc j'ai compris tout à fait euh, le besoin de la chose. Et on est allé voir, euh, mais en plein milieu du désert, ils construisaient une usine, parce qu'il y avait du fait qu'ils ouvraient la carrière avec des machines assez primaires, mais enfin suffisantes pour scier, tailler la pierre. Et là, il y avait. <rire> Il y avait des, un petit gamin, euh, il y avait des moutons, euh, voilà, des, une petite colline comme ça, une petite butte, de moutons. Et il y en avait un, je ne sais pas, il avait deux ans et demi par là, entre deux et trois, on va dire, qui têtait la brebis directement, puis de la brebis, et de l'autre côté, il y avait le petit mouton, petit mouton nord, Astracan, l'Astracan, tu sais, c'est qu'on mmh. est tout frisé là, qui têtait aussi la brebis de l'autre côté. J'ai fait la photo, mais je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Il y a d'un côté le gamin qui têtait la brebis et de l'autre côté le petit, le petit agneau qui têtait la brebis aussi. Je dis ça, c'est quand même quelque chose extraordinaire. De, directement, tu te rends compte mais, et, et les gamins, je les voyais mais ils étaient costauds, c'est fou. Alors c'est ce qu'on avait, nous, au, au début du 20 e encore, c'est-à-dire la sélection naturelle, quoi. Hein. Ils font 10 gamins, il y en a 3 qui meurent, bah voilà, ils étaient pas assez costauds, c'est tout, quoi. <rire> — Non, mais, mais c'est naturel, je sais. — C'est mmh. naturel. Alors aujourd'hui, ça choque lorsqu'on parle de ça dans notre monde occidental. Mais tu prends par exemple, je sais pas, les cigognes, tu sais, les cigognes, elles peuvent nourrir que trois petits. Et des fois, elles en font quatre. Et bien le troisième jour, la mère, elle est là, elle prend le, le plus faible, mmh. elle le, prend le balance, le, le balance mmh. du nid. Je sais que c'est dur. C'est euh, une... peut-être pour ça que je crois en Dieu, d'ailleurs. <rire> Enfin, euh... même s'il existe, comme je dis, puisque c'est nous qui l'avons inventé pour répondre à nos questions sans réponse. C'est ma définition à moi. Mais euh, c'est vrai que c'est la loi de la nature. C'est comme ça. Hein, Après, voilà. je trouve qu'on a mis vraiment la mort à distance, en fait. Et d'ailleurs, on, on dit partir au bah, lieu de mourir. C'est sur, sur, que que... surtout les riches qui ont peur de mourir. Hein. Ça a toujours été toutes les époques, ça. Au <rire> Moyen-Âge, je te rappelle qu'ils ont acheté euh, le purgatoire et tout ça, enfin, ouais, d'autres ouais, choses. Ouais. Et euh, en fait, non, c'est... Il faut vraiment mettre les mots sur les choses parce que c'est essentiel, en fait, sur, euh, sur ça. Et, et cette sélection bien. naturelle, ça l'a toujours été, même si maintenant, mmh. on a plus de moyens mmh. au, au niveau oui. de la médecine pour repousser... Et je vais dire, tant mieux, parce que personne n'a envie de mourir dans ah, l'absolu. Bien sûr, mais, mais euh, après, cas, il faudrait que, conditions. si effectivement oui. on a cette capacité à avoir plus de gens sur la planète, il faudrait aussi en prendre soin. Oui. Ce qui n'est pas du tout... Pas du tout, non. Et, ouais, ce qui me pose problème. <rire> il y a pas de truc qui me pose problème, <rire> mais ça rentre en parenthèse, oui. Ouais. Parce que c'est des gens qui souffrent, c'est des animaux aussi qui souffrent, parce qu'il faut nourrir tout ce petit monde, hein, à un moment, et que, accessoirement, ben... Bah... Voilà. Ouais. Et voilà, voilà. Donc ça, c'était ma... ma question anecdote et euh, qui a déjà répondu en partie, mais en partie, quels sont tes projets, tes perspectives, tes rêves maintenant, parce que je pense que tu as plein de rêves encore, pour... Euh, tu as parlé d'écriture. je pense voilà. qu'on euh, oui, qu ne meurt jamais d'une overdose de rêve, donc euh, il faut continuer d'en avoir jusqu'au bout. Et que, oui, l'écriture, ouais, ouais, ça me tient beaucoup à cœur. Là, je, je, si tu veux, ça fait des années que je prends des notes comme ça, on est plein de papier qu'il faut que je mette tout ça sur une grande table, que je trie oui. un petit peu par thème, c'est-à-dire que, que j'avais l'intention d'écrire de, de, de un petit peu, euh, pas d'écrire, enfin, on m'a proposé de faire mon, mon, autobio, mon ma biographie et je dis non, je vais l'écrire moi-même finalement. Il y a trop de choses qui, que je vais exprimer de façon particulière pour que je puisse le confier à quelqu'un. — Oui, et puis euh, tu vas être maître de ce que tu racontes. Euh, — Oui, ouais. voilà. Donc euh, je, je vais m'y mettre bientôt, enfin dès que je peux, là, dès que je me libère un peu de temps. Donc je suis un peu trop euh, multiservice si je puis dire. Il va falloir que je, je coupe un peu dans mon emploi du temps parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. Bah, — C'est ce que tu me disais quand on en a parlé juste avant cette interview mmh. sur le fait où je te disais que moi, bon, j'étais tiraillé entre mmh. l'être et le faire. Et toi, je pense que tu es bien, es bien en avance par rapport à moi là-dessus. Enfin, ce n'est pas une question d'avance ou de compétition, mais l'expérience faisant, ouais, je, tu te positionnes beaucoup plus sereinement et tu es prêt à faire bah, tes trilles. L'avance, tri. malheureusement, elle est liée à l'âge. Hein, <rire> je te rassure, la jeunesse, c'est une maladie qui passe facilement avec le temps. Donc, euh, voilà pourquoi. Parce que c'est la conscience du temps qui passe, justement, et qu'il ne faut pas que j'attende d'être un peu trop ramolli de la disquette, pour mettre tout ça sur papier, quoi. Hein mais et ça oui, ce n'est pas ma hantise non plus, parce que avec, je me projette quand même dans beaucoup de choses, mm. et je me dis quand même qu'avec tout ce qui me reste encore à faire, il faut que je vive 100 ans, quoi. Sinon, je, si je meurs demain, je n'aurai pas le temps de rien faire. Mm. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait tant de choses que ça, alors que j'ai fait mille choses déjà dans oui. ma vie. Et je vis comme si j'avais 50 ans de moins. Alors c'est paradoxal et ça, Je pense ça, que c'est essentiel ça, ça trompe un petit peu euh, mon entourage en disant... Euh, mais c'est vrai que quand, ça peut ce que disait Talleyrand, tu sais. Quand, mm. <rire> quand je me regarde, je me désespère. Mais quand je me compare, je me rassure. Et quand je vois mes contemporains qui ont passé comme moi les 70 pays, je, je les trouve vieux, quoi. Enfin, comment t'expliquer Ça dépend suis... ce que tu as dans la tête. Oui, oui. C'est euh... vraiment ça qui me, de toute façon Enfin, quand tu vois des gens oui. effectivement qui sont en accident et qui arrivent oui. contre, tout contre tout pronostic à remarcher ou oui. à enfin fonctionner, euh... parce que c'est ce qu'on a là-dedans qui meut ouais. le reste. Oui, oui c'est ça. Et tant mieux. que Tu l'expression, euh, qu euh, je trouve plus le mot, consacré, qui est euh, rester jeune dans sa tête. Mais c'est pas une question de rester jeune dans sa tête. C'est une question de projection, de vie en fait, hein. vraiment. Je crois que, moi, pour moi, j'ai dit que tous les jours, il faut sublimer ce miracle de la vie. On aurait pu ne pas naître, tout simplement. Et qu'on euh, n'a pas le droit ni de la galvauder, cette vie, ni, ni de la détruire bêtement. Ni de... Alors, quand je vois tous ceux qui pensent qu'à la guerre, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête Arriver un, un mec comme Poutine, là, qui a mon âge, qui, qui mais qu'est-ce qu'il veut, ce mec il, il, va, il va rester quoi de lui dans l'histoire tu un vieux con, quoi. qui a rien compris Non, mais c'est... Oui. Il faut une vie pour comprendre la vie, mais justement, si tu ne l'as pas compris, alors à quoi tu sers, à quoi ça sert, tout ça, quoi. C est, c est, je l'appelle le psychopathe nostalgique moi. Parce que euh, pour la Grande Russie, machin, oui, bon, on est d'accord, il y a eu la Grande Rome aussi, mm. il y a eu la Grande Perse, il y a eu la Grande Grèce, il y a eu tout ce que tu veux. Il faut arrêter, quoi, l'économie. Non, non. c'est ça. Il faut aller faire autre chose. Bah oui, il mm. y a autre chose. Il y a plein de mille mm. choses à faire mm. euh, de bien. Sans, sans, sans pour autant... Euh, enfin, je sais pas, on dirait qu'ils ont peur euh, qu'on les oublie s'ils font pas la guerre, quoi, je sais pas. D'ailleurs, euh, je me suis trompé. Je me suis dit, moi qui suis né juste après la guerre, justement, je me suis dit, c'est formidable, j'appartiens à la génération privilégiée qui aura pas connu la, la guerre en Europe, quoi. C'est formidable. Depuis... Euh, la période la plus longue qu'on ait jamais eu, plus effectivement, d'Opé. Eh bien, je me suis trompé, Voilà. Ouais. Ouais. Alors, on, va, on qui... va espérer qu'elle ne... ne déborde pas, oui. Enfin, débordée, elle a déjà débordé. Oui, mais... Mais bon. Voilà. Mm. Mais c'est quand même fou qu'on n'arrive pas à grandir, quoi. C'est Alexandre le Grand, quoi. C'est... voilà, c'est pas ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est triste de, quand même de constater que l'humanité n'évolue pas beaucoup dans ce domaine. D'ailleurs, quand tu prends les films d'anticipation, tu te dis, j'espère qu'on vivra pas à mais la des, planète des On vit des, déjà des choses. La planète des singes ou Mad Max, tu sais, des, ouais. jeux, des, des films comme ça, tu te dis, mais c'est pas vrai que ça va arriver, quoi. Ça continue. Tu te rends compte C'est quand même fou. Ouais, je, je sais, c'est une angoisse que je partage avec toi et avec d'autres, ouais. mais je pense que nous, en tant que petite goutte d'eau, mmh. on a notre rôle, ce que tu disais en début, oui, hein, de, de garde fous Enfin, c'est enfin, pas que je vais faire des grosses chevilles, pardon, mais c'est vrai qu'on a ce rôle-là de. Tempérance, de montrer d'autres voies possibles que celles de, de l'urgence, de la violence et tout ce qui va avec. Et c'est voilà, extrêmement important voilà. par cette formation et de cette transmission. Voilà. Je te remercie, Je Jacques. peux, je peux finir sur Fini. une, une grivoiserie, le <rire> proverbe chinois qui dit <rire> <Allez. rire> « C'est le jour où il y a un moustique qui te pose, se pose sur un des testicules que tu comprends que la violence ne peut pas résoudre tous les problèmes. <rire> » J'aime bien cette conclusion. c'est ces, ces, ces <rire> bonnes paroles. <là>. Merci, Jacques. <rire> Mon dieu, Clément, <rire> <rire> tu veux Le couper Tu peux que tu pourras couper. Mon dieu <rire>